Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que euh, vous allez bien. Salut Petit Cancan Coucou. Euh, tu es la f la first, la first one. Oui, bon en même temps on a fait euh, on a le live il y a moins de 3 minutes. Hein. Ah bah. Bonsoir. Ça compte. Euh... Et bien euh, first. <rire> Euh.. Oh. bah. Il a à son message. De quoi Dernier petit point. J'allais écrire euh, parce qu'on était un peu en retard. Ah. Tu. Du coup je te mets VIP, attends. Est-ce qu'on peut mettre VIP euh, petit point vu qu'elle est first form Voilà, t'es. <rire> tu vois qu'on peut on, on peut mélanger peut deux... euh, les, les mots d'eau et VIP. Ah ouais alors, et eh bien, bienvenue sur euh, le 30e épisode de la saison 2 de Chronologie des Femmes Artistes. Euh, on s'est dit cette semaine que... Euh... Ah t'es euh... plus modo <rire> ah. Oups Alors attends, je te VIP et je te remets plus modo, c'est ça Lol. Pourquoi t'es obligé de... de le refaire à chaque fois Parce que si ça a enlevé, il faut que je le fasse à chaque fois. Oh. oh Ouais, donc du coup on se disait... Normalement c'est bon. On se disait euh, cette semaine que nous avons déjà fait plus dans la saison 2 que euh, ce que nous avions fait dans la saison 1. Euh, non, pas encore. Ah, c'est 32 c'est ça Oui. Dans deux semaines, dans deux semaines on, est, euh, on est sur autant que la saison 1. Euh, du coup, vous aurez du rab, hein, bien sûr, euh, cette saison. Euh, Puisqu'on a commencé plus tôt dans l'année. Oui, on a commencé en septembre. Euh, oui. Alors que la dernière fois, on avait commencé en novembre, Ah oh ouais, c'est... Voilà. Mi-septembre. -mi euh. Non, pas mi-septembre, je crois pas. Bref. Bah donc voilà, hein, Donc euh, c'est une grosse année cette année. Vous allez avoir des vacances, du coup, plus tôt... Euh, vacances, vacances, euh, va On va faire des vacances comme l'année dernière. On va faire des vacances, euh, quand ce sera les vacances, quoi. Les grandes vacances. Voilà, quand les gens commenceront à partir, tout ça. Je sais plus quand est-ce qu'on s'était arrêté l'année dernière. Mais mi, mi au moins, presque fin juillet, je crois. Mmh, non, mais là, c'est début, <rire> euh, ah, début juillet, je crois. Bien, début juillet. Euh, on verra, on vous tiendra au courant bien sûr. Euh... Et du coup, c'est ouais tes souhaits, tes amours. Merci. Et du coup, bah, on continue, on est toujours là. Hein, euh... Jeudi soir, 21h, aux alentours d'eux. Euh, on continue la chronologie des femmes artistes, qui consiste à ajouter des... Euh... Des femmes euh, au parcours artistique atypique ou pas, euh, grandiose ou pas, euh, qu'on euh, qu découvre au fur et à mesure des lives. Et euh, oh, oh. on va consulter leur page Wikipédia, quand elles en ont une, pour aller un petit peu fouiller sur euh, bah, leur vie, leur... Euh... Parcours, leur éducation artistique, est-ce qu'elles en ont eu une, est-ce qu'elles sont autodidactes, est-ce que c'est euh, euh, papa peintre euh, ou maman artiste qui a euh, transmis, on ne sait pas. Voilà, bah. on, on découvre ça. 12 bis d'or, c'est ça Je sais pas ce qu'il a. Oh, c'est la deuxième fois, peut-être qu'il faut que je le mette à jour dans sa vie, il est là en plus. Hein. Il est là. Il n'y a, ben... a juste pas de spectateurs, il n'y a que des modos. <rire> ça, c'est la première fois que je vois ça comme ça. C'est intéressant. Donc du coup, euh, je sais plus où j'en étais hein, parce que. Bah oui, bah tu euh, continues sur les biais que nous avons. Donc euh, page Wikipédia, on découvre, voilà, on découvre euh, le parcours, on parle. Il y a des pages qui parlent beaucoup de, euh, ben, de leur vie. Il euh, y a des pages qui parlent énormément de leur euh, travail, qui décrivent de, en long, en large et en travers, les œuvres et tout ça. Euh, et donc voilà, c'est donc euh, sur cette page Wikipédia que nous allons trouver euh, l'information un petit peu clé, j'ai envie de dire, euh, de, de, ce, de ce stream, qui est la date de première monstration, euh, qui est euh, la première fois... J'ai fait une bêtise, donc vas-y, continue, continue. La première euh, date, la première fois où on a pu découvrir euh, de manière euh, publique le travail de l'artiste. Euh, je rappelle, donc, un peu comme toutes les semaines, public, au sens... Euh, où ce pas un cercle très restreint, euh, cercle familial ou cercle amical qui voit le travail. Enfin, un cercle amical peut être grand, mais euh, ce n'est pas quelque chose de confidentiel. On rentre dans euh, un moment où ce sont des gens extérieurs qui peuvent voir le travail, et donc c'est ça qu'on choisit pour être la date de première monstration, et c'est cette date que nous reportons dans notre frise, qui est rangée euh, par siècle. Euh, la euh, première ligne est à moins euh, 200 avant Jésus-Christ et la dernière ligne est euh, sur la deuxième partie du 20e siècle, de 1950 à 1982. Il y a deux siècles euh, qu'on a été obligé de découper en 50 ans et donc qui, font, euh, qui ont chacun deux lignes, euh, qui sont le 19e siècle et le 20e siècle parce que eh bien, il y a énormément de femmes artistes euh, qui ont un travail répertorié et euh, qu'on peut découvrir assez facilement, en tout cas plus que sur les siècles précédents où euh, bah, déjà euh, être artiste c'était plus, enfin euh, comment dire, c'était presque un statut social. Et puis il y avait moins de femmes et puis voilà. Et puis voilà. C'est comme ça. <rire> le patriarcat. Donc il euh, y a encore beaucoup de siècles qui sont pas du tout ouverts. Euh, bah, genre par exemple le 12 XIIe siècle, euh, bah, on n'a rien. Hein. Euh... Oui, voilà. Mais peut-être on aura un jour. N'hésitez pas à proposer, d'ailleurs, si vous avez besoin de proposer, vous pouvez aller vérifier déjà ce que nous avons fait dans les archives de YouTube, euh, que vous pouvez trouver aussi euh, de, du côté de la liste donc du Frama. Voilà, le Framapad, euh, où il y a les noms des artistes plus euh, les vidéos YouTube, mais il y a aussi. Euh, Twitter si vous voulez euh, pas suivre le, le, le live et préférer regarder ce qu'on propose euh, en euh, page Wikipédia. Voilà. Que, de, que dire d'autre hum... Bah si j'ai pas dit qu'ici on, on parle de femmes artistes avec une pratique visuelle. Euh, donc les arts visuels ce que, qui sont plus simples pour nous à valoriser via la plateforme Twitch euh, qui passe par le son et la vidéo donc on vous lit des pages et puis on vous montre des visuels euh, de euh, peinture, de sculpture, de choses qui ont pu être prises en photo donc très peu de... Euh, comme vous l'avez compris, de films par exemple ou d'œuvres en... je sais pas, euh, d'oeuvres dématérialisées ou, euh, ou euh, de danse ou de... Euh, livres, enfin euh, toutes ces choses là, on les a pas volontairement Exclu de notre frise pour se concentrer sur euh, les arts visuels. Parce que nous n'avons que deux heures. Voilou aussi. Parce que euh... sinon, c'était un travail. Déjà que c'est un travail infini. Oui. Mais là, ça aurait été monstrueux. Et euh, du coup, euh, le... autre chose à rajouter, si vous... on commence à préparer un peu les vacances, du coup. Euh, on a déjà à peu près 99 euh, pages euh, Wikipédia. Non, euh, on, a réussi à, on, on a remis encore, on ouais. est repassé à 99 ça, ça change jamais, on rajoute toujours hein. 99 <rire> du coup, euh, on va voir ça de toute façon, on vérifiera s'il faut qu'on vérifie entre 99 et 97 Pour moi c'est à peu près équivalent euh, Mais dans tous les cas, il euh, y a un Discord si vous voulez nous proposer aussi des artistes Si vous n'êtes pas dans le live actuellement chose que je soupçonne que c'est le cas. Et euh, du coup, euh, ce qui est bien, euh, c'est que euh, dans le Discord, vous pouvez proposer donc du coup, dans un onglet, spécial trouvaille, euh, euh, de euh, vos errances, euh, euh, euh, euh, par exemple dans les sections art des bibliothèques ou euh, les sections art de vos librairies préférées. Voilà, voilà. Ou dans l'exposition pionnière au musée du fluxon <rire> La pub, ok. <rire> Ou dans des expositions, bien entendu, dans toute œuvre, culture, tout objet culturel. J'ai vu que c'est jusqu'en juillet. Oui, donc du coup, tu euh, bah, as fait la pub, donc on va, on, va, on va continuer à faire la pub. Je, je commence à comprendre votre système. Hop. Euh, euh, du coup, c'est quoi le pionnière Exposition pour... Ouais, je sais même pas. Je crois que j'ai dit au musée du Luxembourg, mais je sais même pas si c'est au musée du Luxembourg. C'est peut-être hein. Orsay, mais euh, pionnière. Euh... Voilà. J'ai tapé Pionnière, J'ai ouais, Musée du Luxembourg. Voilà. Ouais, j'ai tapé pionnière, je suis tombé dessus direct, voilà. Artiste dans le Paris des années folles. Euh, avec l'illustration de Tamara de Lempicka, que vous allez du coup voir partout dans Paris, oh, les affiches. Oh, oh, oh, oh mer Merci d'avoir relancé Musée du Luxembourg quand j'ai refusé vos cookies. Ça a sauvé notre stream. Donc voilà, euh, qu'est-ce qu'ils disent du 2 mars au 10 juillet. Attends, je voulais lire le. À travers la présentation de peintures, sculptures, photographies, films, œuvres textiles et littéraires, cette exposition propose de mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité. Ces pionnières comme Tamara D'Elempica, Sonia Dolonet, Tar Tarsila Do Amaral ou encore Shana Orloff, on les a toutes faites. Voilà, on, si vous suivez le live, vous connaissez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu l'exposition. Le, euh, grâce, grâce à nous. <rire> euh, donc euh, voilà, qui sont euh, toutes nées à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, accèdent enfin aux grandes écoles d'art jusqu'alors réservées aux hommes. Au cours de ces éphémères années folles, beaucoup d'entre elles séjournent à Paris pendant quelques semaines ou quelques années. Ces entre guillemets, femmes nouvelles sont les premières à pouvoir être reconnues comme des artistes, possédant un atelier, une galerie ou une maison d'édition, diriger des ateliers dans des écoles d'art, représenter des corps nus, qu'ils soient, mascu qu soient masculins ou féminins. Euh, ce sont les premières à avoir la possibilité de s'habiller comme elles l'entendent, de vivre leur sexualité, quelle qu'elle soit de choisir leur époux et, et ou de ne pas se marier. Leur vie et leur corps, dont elles sont les premières à revendiquer l'entité, l'entière propriété, sont les outils de leur travail qu'elles réinventent dans tous les matériaux, sur tous les supports. L'interdisciplinarité et la performativité de leur création ont influencé des générations entières d'artistes et continuent d'influencer encore aujourd'hui. Euh, et bien, et la commissaire, le commissariat général est assuré par Camille Morino, conservatrice du patrimoine et directrice de Voilà. Et, et euh... si vous ne connaissez pas EWARE... Air... Enfin... <rire> EWARE. Et voilà. Donc du coup, commissaire associé Lucie Sapane, euh, historienne de l'art. Et apparemment, il il euh, y a du son. Il y a de la ah, musique. Trop bien. Donc je vous partage ça, on va essayer d'éviter le strike tout de suite, mais c'est sur Claude. Voilà, voilà, donc peut-être on ira voir cette exposition. Ah, y'a la musique qui lancée, attends. Attends. C'est trop fort. Merci. On pourra peut-être aller voir l'exposition, ça nous permettra de faire un petit à côté au live d'après de quand on l'aura vu. Ok. Voilà. Errance musicale à travers différentes atmosphères dérivant entre acoustique et électronique. J'ai entendu un peu le truc, c'était un début de violon. Ah. Voilà. Mais... Très bien. Donc, on était sur nos euh, recherches. Mm -hmm. Donc, nous sommes à combien 81 80... Ah oh. eh ben, eh oh, on a avancé. Hein. En en rajoutant, mais on a avancé. Alors, euh, euh... Remedios Varro. Alice euh, Raon, Ouais. c'est des surréalistes, hein. là on est sur les surréalistes. Euh, anarchiste photographe hongroise. Mm -hmm. je, alors, euh, alors, attends, parce qu'il faut que je vérifie, mais j'ai l'impression que c'est... Euh... Non, c'est Ok. Ok, bon. Est-ce que tu es prête on commence tout de suite, on comme bah ça c'est. On pas vérifie pas qu'on les a déjà mis dans le. Remedios Varo, je m'en serais rappelé, je pense. Moi <rire> je sais pas. Tu sais, des fois on est surpris par nos propres choses. par nos propres bêtises. Alors bah, je vais vérifier, écoute. Tu sais qu'on l'a entendu. Hein. <rire> <rire> oh là là. On l'a pas. Voilà, maintenant je suis tout en haut. Oh là là. C'est bon. Ok, alors, premier artiste pour ce soir, Remedios Varro, donc euh, de son nom entier, attention, accrochez-vous bien, Maria de los Remedios Alicia Rodriga Varro I. Euh, Ouranga, dite Remedios Varro, née le 16 décembre 1908 à Anglès, province de Gérone en Espagne, et morte le 8 octobre 1963, à Mexico, et donc, c'est une artiste peintre surréaliste espagnole. Euh, donc... Son père est un ingénieur hydraulique qui ramenait souvent des plans de son travail que la jeune Remedios copiait. En 1924, Remedios Varro entre à l'Académie Royale des Beaux-Arts de San, San Ferdinand à Madrid. En 1930, elle participe à une exposition collective à Madrid elle épouse le peintre basque euh, Gerardo Lizarraga et il s'installe à Paris. Donc là on a euh, 1930, une exposition collective à Madrid, nous allons voir si nous trouvons d'autres choses. Elle revient donc à Barcelone en 1932, se sépare de son mari et se lie avec le peintre Esteban Frances. En 1936, Remedios Romédio, Varro participe à l'exposition euh, logico Faux -bista, organisé à la Galerie Catalonia de Barcelone et rencontre le poète surréaliste français Benjamin Perret, venu combattre avec les anarchistes de la colonne Duruti sur le front de Turel. Turel. Si vous connaissez l'histoire euh, espagnole, peut-être ça vous dit quelque chose. Moi, je ne, ça ne me dit rien. Tu veux qu'on vienne d'un coup Non. Force républicaine de troupes soulevées de Franco, ouais, c'est là dans les environs. Ouais, c'est la genre, guerre ouais, d'Espagne, ouais. d'accord. Il se marie donc et s'installe à Paris en 1937, donc elle retourne une nouvelle fois à Paris. Elle fréquente le groupe surréaliste parisien et se lie d'amitié avec l'artiste peintre anglaise Leonora Carrington, dont nous avons parlé la semaine dernière, si je dis pas mmh. euh, Elle présente plusieurs tableaux pour l'exposition internationale du surréalisme de 1938, à la Galerie des Beaux-Arts de Paris, et pour l'exposition du rêve dans l'art, organisée par Frédéric Delanglade. Sa toile LDCO, Le Désir, est reproduite dans le numéro 10 de la revue Minotaur. Euh, c'est quoi la revue Minotaur C'est la revue Dada, je crois, de Picasso, c'est une revue surréaliste, euh, non c'est pas Picasso du coup. 1933-1939. préparé sous l'impulsion conjointe des écrivains. On et pourrait 13... regarder des couvertures juste pour voir euh, le style ou on regarde euh, après peut-être. Oui, peut je regarde de mon côté. Euh, à la fin des années 1940, Remedios Varro et Benjamin Péret retrouvent André Breton et quelques surréalistes réfugiés à Marseille dans la villa Herbel du quartier de la Pomme, louée par le journaliste américain Varian Fry. Dans l'attente, c'est un visa de sortie du territoire français. Oh là là Ils parviennent à quitter la France en 1941 pour le Mexique. Elle y retrouve Gerardo Lizzaraga, Esteban Frances, Leonora Carrington, Gordon Onslow Ford et Wolfgang Pal Pallen et sa femme Alice Raon. Donc on va regarder après si Alice Raon est, euh, est une artiste ou euh, une femme de lettres ou euh, poétesse et artiste surréaliste. Voilà. Ouais, c'est la deuxième qu'on a ouais, ouverte. Ouais. Ah, oui. bon bah Elle crée des publicités pour la compagnie pharmaceutique Bayer, fait de la décoration, peint des meubles et restaure des céramiques précolombiennes. En 1947, elle se sépare de Benjamin Perret, puis elle participe à l'exposition internationale du surréalisme, organisée à la Galerie Mag à Paris. Après un voyage au Venezuela où elle participe avec son frère, le docteur Rodrigo Varro, à une expédition entomologique, Remedios Varro rencontre Walter Gruen qui l'encourage à peindre à nouveau. Il se marie en 1953. Euh, je pense que je peux monter la page. En 1955, la Galeria la Diana de Mexico expose sa première exposition personnelle. En 1958, la galerie Excelsior organise le premier salon de la Plastica Femina où sont exposées quelques-unes de ses œuvres aux côtés de celles de Leonora Carrington et d'Alice Raon. En 1962, la galerie Joan Juan Martin présente sa deuxième exposition personnelle et elle participe à l'Exposition Internationale de Tokyo. Remedios Varro meurt d'une crise cardiaque à 54 ans. Son dernier tableau, Nature morte ressuscitant, est la seule œuvre sans aucun personnage. En 1964, une rétrospective est organisée au Musée des Beaux-Arts de Mexico, qui attire plus de 50 000 visiteurs. Dans la revue surréaliste La Brèche, André Breton rend hommage à son œuvre tout entière surréaliste. Remedios, la féminité même ici en hiéroglyphe, le jeu et le feu dans l'œil de l'oiseau. Okay. Ensuite, euh, on trouve donc sur la page Wikipédia le. La liste de ces peintures. Euh... Mmh. <rire> il y a Ninou. Ninou! Je suis en train de corriger le balayage, euh, puisque je ne de... comprends pas pourquoi il y en a plus aujourd'hui. D'accord. Donc euh, là vous avez des peintures entre 1935 et 1962. Euh, les publications. Et après donc on est sur notes et références, donc. Donc voilà, une page un peu courte, un peu, pas, enfin pas très détaillée sur euh, sur, euh, enfin, sur ce qu'on peut euh, comprendre de son travail, mais on va découvrir. Qu'est-ce que tu veux, la Nino Qu'est-ce que tu veux Attention ah, ah, ah. Ah bah, Elle va me griffer le dos Non, c'est bon, elle descend sur la coudoir. Elle veut des petits câlins la Ninou. Ninou qui fait toujours une petite incursion dans le stream, évidemment. Si, si, la démonstration, on l'a eu dès le début, 1930. 1930. Une exposition Alors collective. Je... je vais juste re checker, parce que je comprends pas pourquoi là, le... on a un... un aussi grand balayage. Mais le cadre, il est décalé de notre photo aussi. Euh, de notre photo, de la vidéo. Oui, mais ça c'est parce que j'ai déplacé le... Ah. La taille. Mais je, je modifie des trucs, je devrais pas. Qu'est-ce qu'il y a madame Oui. C'est mieux comme ça. Euh. Tu sais ce qu'on veut. Ce... Je vais aller, je vais aller allumer là-bas. Moi je le ferai tout à l'heure. Oh, bon c'est pas grave. on s'en fiche je suis en train de bloquer sur des balayages, là, c'est nul Ouais, je sais pas pourquoi, parce que... C'est pas grave. Donc on avait la, la date, tout au début... Mmh, exposition 1936, et ça c'est euh, L'exposition... Non, non, 1930. En 1930, elle 1930. participe à une exposition collective. Ok. Merci, merci. Euh, bon bah du coup on, on, on met. Hmm ça va le chat. Il a l'air d'être euh, euh, D'être bien. <rire> Besoin de câlin, hein, ce chat. Euh, on est très inquiète. Oui. Hop. Window. Window. Euh, oui c'est ça. Attendez, je, je sais plus. Je suis perdu. Est-ce qu'on est du qu On est reviendu, on est reviendu Normalement on est reviendu. Bonjour Bonsoir. Oui, c'est bon. Euh, bon, apparemment, euh, euh, EBS a pas aimé que je modifie plein de trucs. Des... Voilà. Euh, que je modifie des trucs. Donc, on était en train de s'extasier sur euh, 1930. On est avec Frida Kahlo. Tu vas remonter. Aïe. Ah non, c'est bon. Pile. <rire> Normalement, tu vois, ça aurait dû être à Hélène Agar. Mais c'est qu'il un décalage, hein, quand même. Hein. Mmh. On sait quel âge qui vient d'où On ne sait pas. On fait comme s'il n'y avait rien qui s'était passé, bien entendu. Hein. Non, on continue. Euh... Voilà. Oui. Euh, dans le montage que je vais devoir faire, parce que je vais devoir monter l'avant et après, quel enfer. Il faut que tu mettes un V majuscule à Varo aussi, peut-être, non Oui. Attends, faut que je le fasse avec ça. Ok. Tout ça parce que j'ai fait. Voilà. Tout ça parce que j'ai fait. Mais oh <rire> Je clique sur n'importe quoi et du <rire> coup ça fait n'importe quoi. C'est étrange, non Le stream est compliqué ce soir. Hein aïe, aïe. Oh, t'es pas obligé de me, de me mettre tes grosses griffes là Ouais, oh, merci. Donc on avait, on avait perdu l'écran, c'est pour ça. Euh... Donc. Je voulais vous montrer, euh, maintenant qu'on a fait 1930, je voulais vous montrer les œuvres. Donc, déjà, à ta question Minotaur revue, je l'avais. Ah. Donc, on a, on a des, des. Voilà. Hein, ce genre de truc à 6000 balles. Ah ouais. Oui, alors Dali. Enfin, c'est surréaliste, donc c'est pas forcément Dali, mais euh, ça ressemble au style Dali, quoi. Merci, petit cancan. Qui nous dit euh, tout est bon, euh, bon courage. Donc là, il y a plusieurs revues euh, dans Index Graphique. Euh, si vous ne connaissez pas, allez voir euh, Index Graphique de temps en temps. Tu connais toi Oui. Voilà. Donc c'est ce genre de couverture. Mmh. Il y a toutes les couvertures là. Si vous voulez euh, voir plus en images. Ah, il y a même tout. Il y il y a même un exposé de 90 pages... Enfin non, pas 90 pages, je suis méchant, c'est 8 pages. Donc les presses du réel... Bah voilà, très bien les presses du réel, vous ne si connaissez pas les presses du réel. C'est, je crois, une bonne édition, mais je suis pas si sûr que ça non plus. Euh, je suis pas sûr, alors, je sais plus. Peut-être que je dis des bêtises. C'est celle que je pense en tout cas... Euh, oui, il y a beaucoup d'œuvres d'art. Bon, bref, voilà. Minotaur, c'est bon. Je voulais vous montrer aussi Remedios. Donc, on va regarder les œuvres. Il y en a, elle a cru que j'étais une table, elle fait mal. Bah, arrête de, de, de, de faire comme si t'étais une table avec ta main. Ça peut aider. D'accord. Donc, euh, passons euh, passons, euh, passons, aux œuvres de Remedios. Mais oh Alors, ça, ça je, je le hais. Je le hais. Normalement il n'est pas censé faire le balayage hein, pendant qu'on euh, qu change le HUD, hein, c'est euh, une fois sur six millions. Ah c'est marrant parce que je ne voyais pas du tout ce style là. Bah moi non plus. Ah bah tiens il y a OER, on va aller chez OER. Allégorie de l'hiver. Tiens je te roule, on laisse ça comme ça tu peux lire. Mm -hmm. La fin. Lire. Oui. La modernité. Toujours avec un train, la modernité. Ouais, pas là. forcément. Euh, les papillons et étoiles. Non, Bouillie Céleste, c'est écrit. Euh. <rire> les vampires végétariens. Ça, c'est rigolo, ça. Alors on va, on va zoomer, moi j'aime bien les vampires végétariens, je trouve ça, je trouve c'est... marrant comme représentation des vampires, euh... oh, tu as ouais. déjà vu Il y a plein de représentations des vampires. Moi j'ai jamais vu ça. là ils, ils ont des petites des petits dindons en guise de... C'est quoi, quoi ces animaux, on dirait des poules avec quatre pattes, ça fait très peur, qu'est-ce que c'est C'est les enfants du démon. Voilà. Marceline the Vampire Queen, exactement. Mais c'est THE Queen D'ailleurs. Mais il est trop bien, hein Attendez, je vais ouvrir. Euh... Est-ce qu'on peut avoir accès à cette photo Ah bon, attendez, on va chercher tout à l'heure, les vampires végétariens. Harmonie. Ça fait très filmographique, en fait, je trouve, euh... mm. ces peintures. Et ça fait très peur si les, euh, les muses sont incrustés dans les murs. Les quoi Les muses. Ah oui. Parce qu'en oh. général les muses c'est sous forme féminine. Mm. Euh... Euh... Moi je trouve que si c'est incrusté dans les murs ça fait peur. Mais c'est mon avis. Euh, du coup. Euh, vampire végétarien. Moi je veux voir plus loin. Hein. Je vais mettre Vampire VG bien entendu et c'est comme ça qu'on cherche. <rire> Ici. Non ouais, mais est-ce que tu veux vraiment rester sur Start Page pour non. Je veux, je veux revenir sur Google. Parce que les images, c'est pas bien sur Starpage. Ah voilà, 3000. 3000 euh, sur 3000. Bon non, mais... Oh Mais je veux cette image, ouvrez l'image, wesh Déjà. Voilà, la tête est bien. Ils ont des pailles pour boire l'intérieur d'une rose. Non mais remarquons que boire l'intérieur d'une pastèque avec une paille, je trouve ça logique en fait. Ouais, c'est un peu dans une tomate aussi, c'est pas mal. Mais dans une rose, c'est très compliqué quand même. Dans une rose, c'est plus compliqué. Bah, ça doit être la fleur, tu sais, comment s'appelle le? La fleur de rose, tu sais, l'eau de rose. Mais de, de rose, c'est juste... Euh... Donc Nibbler, posait la question par rapport à ces, à ces animaux. C'est des poules avec quatre pattes. C'est des poules chiens, quoi. Mmh. Qu'ils attachent. Il y en a un qui l'a attaché à sa chaise et l'autre qui l'a au bout du doigt, je crois. Oui, qui il tient est, il chien, là. C'est une laisse. Mmh. Bonne dégaine, hein. Bon bah voilà c'était c'était Remedios de Varro. Continuons. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Pardon. Alors Alice Raon ou Alice Pallen, née à Champsay, à Chensey, Bouillon dans le Doubs le 8 juin 1904 est morte à Mexico en 1987, est une poétesse et artiste peintre surréaliste. Française. Euh, Alice Raon passe son enfance et sa jeunesse à Paris. En 1931, elle rencontre le peintre autrichien Wolfgang Paalen. Ensemble, ils participent aux activités des surréalistes et ils se marient en 1934. En 1936, son premier recueil de poèmes, à même la terre, paraît aux éditions surréalistes, avec une gravure d'Yves Tanguy et une maquette de Benjamin Perret. Donc on retrouve un peu les mêmes noms, hein. c'est oui, normal. Donc ça, hein. ça doit être la même revue. Quoi. Donc un extrait de ce recueil de poèmes. Tu veux le lire muse... le, poème oui. le museau de bois à la place du visage, arqué par la folie sur le feu de nuit, tu respires les mots empoisonnés, ce fil tissé à la hâte, cette bave éclatante, ces cris d'herbe sous les pieds, ces toiles lourdes d'encre, cette spirale vibrante d'eau, ce museau, cette pointe nouée dans la crainte du rire sans remède. Wolfgang. Alors, je continue. Hein. Wolfgang Palen menace de se suicider. Ok. Alice Raon part en Inde avec Valentine Penrose. J'adore les pages Wikipédia. Tu sais, on dirait, on <rire> on dirait as... une histoire où t'as loupé des tu épisodes. Me dis donc, tu vois. Parce que là, tu. tu... On dirait, on dirait genre t'as fait la, la série et là c'est... Au début c'était le premier épisode, c'était le pilote et ensuite t'as vu l'épisode 42 quoi. Tu vois c'est genre... Euh... <rire> le premier épisode elle lisait un poème et ensuite son mec veut suicider. Euh... En 1938 paraît le recueil Sable Couché aux éditions Sagesse avec une gravure de Juan Miro. En 39 avec Wolfgang Palen, elle émigre au Mexique en passant par la côte ouest du Canada et des états unis où ils admirent l'art amérindien. À Mexico, ils rencontrent les peintres Frida Kahlo et Diego Rivera et participent à la première exposition internationale du surréalisme organisée à la Galleria de Arte Mexicano. En 1941, après la publication du recueil noir animal aux éditions Dolores, elle abandonne l'écriture pour la peinture et adopte son nom de, de naissance. Avec Pa Allen, elle participe à la création de la revue Dean, qui comptera six numéros jusqu'en 1945. Elle divorce, puis se remarie en 1946 avec Edward Fitzgerald, qui a réalisé des décors pour le cinéma... cinéaste Louis, euh, Louis Bunuel. Bunuel. En 1947, il réalise un court-métrage de marionnettes qui s'appelle Le Magicien. En 1956, la galerie parisienne La Cour d'Ingres organise une exposition personnelle de ses œuvres qui ne suscite aucune réaction de la part d'André Breton plus sensible à ses poèmes qu'à sa peinture. En 1960, elle divorce à nouveau puis se retire dans sa maison de San, San Angel. En 1986, une rétrospective est exposée à Mexico. Euh, on n'a pas appris grand chose dans les œuvres. Donc il y a sa poésie, euh, les peintures, donc il y a quand même pas mal de qu'elle a faite. Euh, on a le poème tableau 1942, publié dans le premier numéro de Dean, euh, mais je pense qu'il y avait des choses avant. Et ensuite, il y a une bibliographie. Voilà. Donc, il euh, y a pas mal de choses qui ont été faites sur elle en écriture, il y a même un DVD, donc... Euh... Bon la page Wikipédia ne dit pas que dans Shows elle ils disent qu'elle participe à la première exposition des surréalistes mais bon du coup il n'y a pas, euh, y a pas ils ne reprennent pas la date mais je pense qu'on peut trouver c'est quoi la première exposition des surréalistes non c'est pas, c'est plus, plus bas euh, après elle a publié des recueils Souvent, il y a la galerie d'art de, de, de, avec calo mais comme tu disais c'est plutôt, il devait y avoir des trucs quoi. Ben, ben après ça peut être ça parce qu'avant elle écrivait avant, elle, f... enfin, elle faisait pas de peinture. En fait, elle commence la peinture à partir de 41. Mmh. Donc en gros... Euh... On peut mettre après la première exposition internationale du surréalisme. Je pense que ça doit être vers 1939, mais... Euh... Sinon, la première revue des Jeans. Oui, mais c'est plus tard. Oui. Euh... Bah, regarde... Première exposition internationale du surréalisme, la galerie Arte et machin, tu as trouvé la date, hein, je pense. Voilà, ah non, date d'ouverture. Ah bah c'est bien, ça a ouvert le 17 janvier 1938 et ça a fermé le 24 février 1938, donc je pense que c'est 1938. Hein. J'ai un doute. Et si, pendant le... entre les deux, il y avait eu un changement en 39 et après, c'est revenu en 38. Ouais, mais non, mais c'est bizarre, parce que là, elle dit en 1939, elle est au Mexique, donc ça veut dire qu'elle est... elle a pas pu faire l'expo les... en 38. Ouais, c'est étrange. Ou à, à moins qu'elle a fait plusieurs... Euh... Allez, retour Ouais, bah non, après, faut... je pense qu'il faut regarder, parce que là, on a juste vu... Ah bah t'as fermé la page, déjà bah si tu veux je vérifie, tu veux je, fais, je ferme la page, que quoi Bah t'as fermé le truc qu'on cherchait sur Exposition Internationale oui. du Surréalisme Oui parce que c'était... Euh, on avait les dates, c'est ça qu'on était allé chercher. Est pour ça oui, que mais, non. non mais parce que... Ah oui non, c'est l'Exposition Internationale, je crois que c'était la Galerie ça, la date de l'Exposition de la Galerie, d'accord. Et ben c'est ça du coup. 1940, 1940 euh, en février, janvier-février 1940 sur... Euh... Voilà donc là il y a Alice Raon Paen, donc peut-être qu'il fallait que je précise, mais en fait après elle rechange le nom donc, du coup de l'exposition en, c le catalogue qui est... en 40. Ouais mais c'est le catalogue qui a été publié en 40. Mais dans le catalogue il doit y avoir la date. Non Ouais c'est le catalogue de l'exposition. 40. 40. Mais alors pourquoi on trouve 38 euh, sur internet C'est bizarre. Mais parce que ça doit pas être la même en fait. Tu vois Ça c'est janvier-février 40 et l'autre c'était euh, exposition nationale de euh, 38 et euh, janvier-février. Donc c'est en France, tu vois. Ah oui, d'accord, pardon. Ouais, ouais, ok. C'est bizarre parce que t'as mis la, le nom de la galerie aussi, donc. Oui, j'ai mis tout. Okay. Du coup, 40 bien. donc ça colle avec ce qui est écrit. Donc, ok, 1940. Et bah très bien Soyons efficaces Là, dans nos recherches. plutôt efficace, j'avoue. Euh, c'est juste que j'ai pas mis par contre euh, encore le tweet, donc euh, je le fais maintenant. Voilà, c'est bon pour le frama. Je vais taper euh, OBS. Je sais pas pourquoi il veut euh, absolument me faire chier avec ça. La date, dans la prise. Oui, j'enlève euh, du coup euh, ce qui doit être enlevé. Je crois qu'il y en a que 3. Hein. Oui, c'est ça. Et après, il y a la fin. Qui est, qui est encore trois, mais plus rapide. Euh... Je comprenais même pas pourquoi ça. Mais parce que <rire> toi, le cool. tu ne le tu regardes plus. Euh... Donc c'est normal. Mais après, je sais. Du coup, maintenant, j'ai compris quand tu l'as refait. Alors, 1940. Euh... Avec Lilias... Mitchell. Non, mais t'inquiète, en fait, c'est juste que euh, vu que Nibbler n'a pas les écouteurs, elle connaît pas tout l'ambiance sonore du, du stream. Je suis coupée. Mmh. Et, euh, et euh, vu que tu, je crois que tu n'aimes pas écouter ta voix, c'est ça. Euh, en fait, il n'y a que moi qui regarde les replays. <rire> voilà. Moi, je fais de la performance, je fais du live action, après, je ne reviens des, pas. C'est des happenings Donc, Je reviens pas dessus. Est-ce qu'il y a une différence entre, entre ça et ça Oui. J'ai l'impression que tu avais cliqué sur l'autre tout à l'heure, mais non Non. D'accord. En fait, c'est euh... centré par le... Par, par, en fait, c'est ça la question qu'elle m'a posée, c'est... Centré par la verticale... Euh, verticale euh, Verticale, oui. Et horizontale. Mmh, bah oui, c'est pas du tout pareil. Donc si, regarde, si je te fais à la, à la, à la vert... Euh, je, vais, je vais le faire hein, pour faire la bêtise, bien entendu. Hein. Je vous montre avec ça. Donc là, c'est centré euh, à la verticale. Et si je change... Ça centre euh, l'ensemble dans, le, dans le groupe d'objets. Et tu peux pas avoir les deux Tu peux pas dire je veux le centrer centré Tu peux euh, faire ça. Voilà. <rire> c'est bien. D'accord. Ok, ok. Merci. Non, faut, faut, faut les connaître. Hein. Si vous ne connaissez pas le principe, euh, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Eh bien, euh, découvrons maintenant euh, son travail. J'arrive. fait une recherche déjà, non tu euh... t'as le, le texte, hein, si tu... Non, je regardais, euh, parce que j'ai cru qu'il y avait écrit qu'on était à Road 2 et qu'on était à 295, je me suis dit c'est bizarre. Mais non. Bah, euh, comment ça c'est bizarre hein Tu trouves que notre progression de plus de 150% euh, est étrange il ah, y a ouvert, direct, on va aller voir OR. Ah, elle est bien sa photo. Bah, elle était bien aussi celle de, de Remedios. Mm. Barou. Merci petit Cancan. Les muses de l'inconfort. Les malheureuses muses. Ah. Las musas inconformes. Sont, oui. Ah, C'est marrant comme bah, en même temps ils n'ont pas décrit son travail donc on ne pouvait pas s'en douter mais... Cristallisation Cristallisation para una euh, ciudad Voilà Cristallisation pour une ville City of return Ça, ça doit être bien à regarder parce qu'il y, y a du grattage plus de la peinture Ça fait quand même 34,9 par 100 1 mètre. 9, 9. Ouais. mètre de long mais non, 100 cm ça fait pas mettre ça. si. Ah ouais. Euh... C'est vrai. Ah oui, c'est du... Ouais, là aussi c'est du grattage. On dirait ouais. qu'elle a mis une couche de peinture. Plus du noir, plus... Oui, les sables. Ah, c'est pour ça... Ah... C'est du sable. J'ai fait clipper, non, attention. Non, arrête. C'est le soir, c'est difficile. Le cirque Mais huile et sable, ça veut dire... Euh... Comment ça colle Normalement tu mets de la colle et du sable. Mais il doit y avoir de la peinture aussi, parce que tu vois, il y, y a de la couleur quand même. Parce que l'huile, euh, ça, ça, c'est dans, dans la peinture à l'huile. Ah quoi. oui, peinture à l'huile, oui, pardon. Je pense. Ouais. Et le ah sable, oui. bah du coup ça se mélange, du coup tu peux gratter et tout, tu vois. Parce que moi, quand j'étais petite, j'ai fait des trucs avec du sable de couleur. Tu mets de la... Tu mets... Je vois ce que tu... je vois de quoi tu parles. Tu vois, tu mets de la colle, tu balances <rire> du sable et... ou des paillettes, et <rire> après tu secoues comme ça, et puis ça fait des trucs. Mais la vraie vie, c'est ça, hein. le, le, le, Moi, je, je surkiffe, <rire> Tu me donnes une colle, tu vois, genre scolaire, plus des paillettes. des paillettes de toutes les couleurs, et je m'amuse pendant au moins une journée <rire> Waouh Et après t'as des paillettes partout pendant 12 jours Pendant au moins 3 oh. ans <rire> -moi. euh, D'ailleurs, euh, parenthèse, euh, il existe maintenant des paillettes euh, naturelles. Comestibles t'allais dire Non, c'est pas naturel, ah, qui sont, dire. Euh, euh, bio qui sont biodégradables Biodégradables C'est plus du vieux plastique euh... tant mieux, parce que franchement les paillettes, c'est un peu vénère Ouais, voilà. Parce que des paillettes naturelles, c'est des paillettes euh, de c la vraie Ça s'appelle des étoiles. <rire> c'est fatiguant. Bon, bah voilà, moi, moi cool. je l'irais bien sa poésie. À Alice Rao. ça a l'air bien. Alors du coup, euh, vous, vous avez un Discord si vous voulez partager les œuvres, hein, Parce que nous, on, on distribue aussi parfois quand tu as des vidéos, des films. Euh, mais du coup, là, il faudrait mettre, par exemple, dans le Discord euh, bah, son... son c'est poésie, pour voir. Je pense qu'il doit y avoir des recueils qui sont trouvables. Genre oui, sur Internet Archive ou, euh, ou des extraits. Ouais. Bon bah c'est bien. Bon j'ai pas enlevé les. les, les, les, les je vais, vais m'amuser à enlever les favoris là pendant qu'on est en train de faire la, la prochaine. Ah oui. Euh bah, ouais, manoir, on vient de trouver. Ouais, donc ouais. du coup non, pas tout de suite. Hop. Cathy Orna. Alors moi je trouve que la photo à droite déjà, genre le boobs de la dame, c'est... Ça dit, ça dit beaucoup. Déjà elle est prise en photo à ce moment-là. Ah mais c'est, on dirait, la mine miche de pain sur sa robe. <rire> Tellement c'est genre euh, collé, on, sait, on dirait c'est collé sur sa robe. C'est pas beau, oui. Enfin pardon, hein, bien sûr. Euh, Excusez-moi madame. Attends, j'essaye je, je, de dézoomer le truc derrière, mais... Voilà, je reviens deux minutes. Parce qu'en fait, c'était est... illisible au niveau de... Euh... Voilà. Ok. Donc troisième artiste pour ce soir, Cathy orna euh, de son vrai nom, Cataline Dutch Blau. Euh, Toi, je, là, j'ai fait son. juste transition. Quel enfer. Euh, donc elle est née le 19 mai 1912 à Budapest en Hongrie et elle est morte en octobre 2000 à Mexico c'est une anarchiste, photographe hongroise d'origine et mexicaine d'adoption. Donc c'est parti, découvrons. Donc Cataline Dutch Blau est née donc, en 1912 dans une famille juive aisée, dans ce qui était à l'époque l'Empire Austro-Hongrois. Robert Capa est un de ses amis d'enfance. Robert Capa qui est photographe, n'est-ce pas en, Entre autres. Entre autres. En 1930, elle part vivre à Berlin et y effectue ses premières études dans le domaine de la photographie. Après l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933, elle revient brièvement à Budapest. Elle se perfectionne auprès de photographes hongrois Joseph Peschi et y portraitise notamment son ami Robert Capa. Venue à Paris dans le courant de cette même année 1933, elle réalise plusieurs documentaires avec son appareil photo L'Inoff pour l'agence Lutetia Presse. Pendant cette période, elle réalise sa série intitulée Marché aux puces 1933 et Reportage dans les Cafés de Paris 1934. Je dois le je crois. Ouais. En 1937, elle gagne l'Espagne en janvier et s'installe à Valence en juillet. En pleine guerre d'Espagne, engagée dans la cause anarchiste, elle y devient leur haut reporter officiel et est mise à contribution par leur agence, Spanish Photo Agency, pour laquelle elle est publiée dans le magazine britannique Weekly Illustrated. Elle reçoit aussi du gouvernement républicain espagnol la charge de réaliser un album pour la propagande extérieure et s'installe à Barcelone. Engagée dans la cause anarchiste, elle collabore avec la revue Umbral. Elle y fait la connaissance de son deuxième mari, le dessinateur libertaire andalou euh, José Orna, avec qui elle crée ses collages et photomontages les plus célèbres. À la fin de la guerre d'Espagne, elle réussit à le faire libérer d'un du camp, camp de réfugiés où il est enfermé. Elle s'embarque avec lui pour le Mexique. Je pense que tu peux remonter aussi. Une partie significative de ces photos de la guerre civile espagnole sera découverte par un chercheur espagnol dans 48 caisses en bois contenant les archives de la Confédération Nationale du Travail. Ce syndicat anarchiste espagnol les a fait partir de Barcelone en avril 1939, et après un long périple et de multiples arrêts, ces caisses sont arrivées en 1947 à leur destination, l'Institut International d'Histoire Sociale d'Amsterdam. En 1940, le Mexique devient pour elle sa patrie définitive. Elle y recroise le chemin de Robert Capa. Elle y collabore surtout avec plusieurs publications majeures et se fait remarquer pour ses reportages et ses travaux associés au surréalisme. Elle se lie d'amitié avec un groupe d'artistes européens surréalistes qui, comme elle, ont fui l'Espagne à la fin de la guerre civile, parmi eux, donc Remedios Varro et Leonora Carrington, mais ne considère pas que son travail est une véritable affinité avec le surréalisme. On remarque parmi ses œuvres la euh, Castañeda. En 1945, Fetiches de euh, Snob en 1962, Suchedo en euh, Goyoacan en 1962, euh, Mujer y Mascara, Mascara, ah, je sais pas comment on dit, en mascara. 1963, dit mascara, et euh, euh, Una Noche en el Senatorio de Muñecas en 1963. Ses travaux enchaînent de fréquentes expositions en son hommage aussi bien en Espagne qu'au Mexique et également dans d'autres pays. Elle enseigne la photographie pendant plusieurs décennies à la Universidad Nacional Autónoma de Mexico et à l'Universidad euh, Iberoamericana. Cathy Orna euh, décède en 2000 à Mexico. Depuis sa mort, son travail est l'objet de plusieurs expositions à travers le monde. La galerie du jeu de paume à Paris présente une exposition rétrospective de son œuvre du 3 juin au 21 septembre 2014. Euh, exposition récente, donc là vous avez une liste entre 92 et 2016. Euh, voilà, donc en France elle a été montrée au jeu de paume. Euh, comme ils ont dit, voilà. Et voilà. Donc là, je pense que dans les dates de première monstration, on va choisir une publication. Parce que du coup, les expos, elles sont plutôt tardives. Là, quand on est photographe, c'est en général ça. Mmh. Et du coup, euh, ça a commencé dans les... pendant la guerre, je pense. Non bah, un peu. il y a des documentaires, hein, là, pour l'agence Lutetia Press, c'est 1933. Ouais. Euh... Et avant, ils parlent de Pas rien, donc. Après, le portraitiste de Robert Capa, ça pourrait rentrer dans, dans mais il faudrait avoir la date, quoi. Oui, et puis il faudrait euh, que la, la photo elle, ait été diffusée, surtout. C'est ça. Non, mais je pense que la publication... Bah, 33, c'est la même année, de toute façon. Oui, c'est 33. 33, c'est très bien. UTC Presse, voilà. En plus, il y a Marché Opus, euh, qui, qui est euh, une série, reportage avec un café de Paris en 34. Ok Bon, bah, c'est parti. On va beaucoup trop vite, ce soir. Oui, mais en même temps, euh, il est 22h, euh, oui, ouais. on, on en a fait 3, et la semaine dernière on en a fait 2 en 1, oh. <rire> donc euh, j'ai envie de te dire. Alors juste pendant que tu fais ça, je m'absente deux secondes. Euh, le fondu Nick, oui, oui, vas-y, vas-y. Je sais pas pourquoi le fondu de, de, de, de Obès, il a décidé de dire Nick à ma vie. Je vais réessayer à la main, pour voir ce que ça donne. Fondu... À la main. Voilà, j'ai fait à la main. Mais Nick Je vais vraiment m'embêter. Bon, du coup, euh, je, vous, je, je vous montre... Enfin, euh, je vais enlever le, le, le fond. Comme ça, ça va être clair. Et euh, on va faire... On va, on va faire le, le truc pendant que Nibbleur n'est point là. Donc, euh, 1933. Euh, on avait pas mal de trucs quand même. Dans, dans les années 30, on a beaucoup de choses. Oh il n'y a pas 1933. Hein. Quel enfer. Ah, il y a de la place. C'est bien. Je vais faire un peu d'espace hein, puisque là c'est un peu collé. Hop, ça, on baisse ça là. On met au milieu. Voilà, bon, on va faire un peu un, un peu mieux que ça. Je, vous vous remarquez comme j'arrive à, à bien euh, occuper l'espace. Euh, voilà, 1933. Donc on faut changer son nom. Hop, je crois que je l'ai. Voilà, Katsyurna. D'ailleurs, c'est pas expliqué pourquoi euh, c'était en je crois. Hein. À part qu'elle a changé de nom, peut-être. Euh, ils ont pas expliqué euh, pourquoi c'est en non dans, le, dans la page Wikipédia. Bah, je sais pas, c'est pas son naissance Non, justement, c'est au début, c'est Dutch Le Ball, euh, je crois, hein, en ça. Uh, Dutch Blau Ouais. <rire> ah non, je je la place Je ne sais pas du tout. Euh, pardon, excusez-moi. J'ai trop dézoomé. Voilà, voilà. Bon, du coup, c'est cool. Il y a des trucs intéressants. Je pense qu'on va avoir des bonnes photos. La Marché au plus, ça m'intéresse comme style. Idéologie anarchiste. La politique, en fait, c'est plus l'idéologie. Ouais, c'est trop bizarre. Bon, après, je peux comprendre. Oui, c'est ça. Cathy Orna, Cataline Dutchblow, de son nom de jeune fille. Donc, c'est peut-être son nom de choix. Je vais aller chercher sur Google. Bon, je vais essayer de faire la transition sans qu'il y ait le problème de tout à l'heure. si C'est possible. Bon, non, de toute façon, on reste là comme ça. ça va bien. Bon, voilà, je, je vais pas tenter. Ah bon, déjà, on peut aller voir le jeu de paume parce que je pense que les jeux de paume, c'est un, un, un bon lieu hein, pour la photographie. Hein, si vous ne connaissez pas le jeu de paume, c'est à, à Paris, malheureusement, euh, pour euh, ceux qui ne sont pas parisiens. Parisienne. Ouais. Et dans la programmation, normalement, c'est toujours pareil. Il y a toujours euh, un, ex, un artiste, un ou une artiste contemporain, contemporaine, et un ou une artiste un peu plus historique. Apparemment, il y a une vidéo aussi. Petit journal. C'est quoi le petit journal C'est pour les, pour les enfants. Ah bah là, il a l'air. Euh, il a l'air très très lourd comme site. Oulala là. là. Oui, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de javascript là, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Bon, on va revenir en arrière, oh, salut euh... Ça rame. Ah, ça rame aussi du côté de... de... De votre côté, parce que nous, ça ramait, oui, bien sûr. C'est la base. V.I. The photography Magazine. Ah, c'est pas Si, c'est V.I. C'est ça le nom de. L'œil de, de, qui est de un... la photographie, ouais. L'œil de la photographie, qui est très connu hein, aussi euh, comme euh, revue. Euh, bon, il a rien. qu'est-ce ah, okay, euh, que On va regarder les photos d'ici, hein. Je vais taper grand, comme ça on va pouvoir en voir que des grandes. De votre expérience, oui. Oh C'est un masque. Non, c'est... Oui, enfin, c'est une tête de dame avec un chapeau, non Ou c'est pas un vrai... une vraie dame C'est une vraie dame Oui, mais c'est Ah, j'avais pas compris que c'était un masque à côté oh, Je n'avais pas vu. C'est un masque. Les yeux n'avaient pas vu. Je le répète. Okay, okay. Hein. Oui, c'est bon C'est un masque. Euh, là, ça se voit quand même. Avec un soutif qui vole. J'ai l'impression, c'est ça Ou qui est accroché sur euh, la tête de ligne. Je sais pas, je ne comprends pas trop cette photo. Donc apparemment il y a un documentaire de France Info qui s'appelle Entre dénonciation politique et surréalisme mm -hmm. Il y a beaucoup de masques hein, j'ai l'impression hein. Ouais. C est, c est, cette image était au jeu de paume, ça je l'ai vu ça par contre euh... Carnaval des uejo Singo. Ue d'ailleurs Uejo okay. Ue Je ne sais plus comment on dit Bon bah du coup, euh, après les, les cauchemars de la dernière fois euh, <rire> et les vampires végétariens, on se retrouve avec des trucs... Euh, moi j'aime bien ces masques. Hein. Alors du coup, moi je voulais voir c'était quoi C'était les... Comment ça s'appelle Les marchés de rue Marché opus. Marché opus. Bon j'ai juste marqué marché. Est-ce qu'on a des images... Euh... Il pas l'air d'avoir des images... Ah si, c'est les bouquinistes. Bah... Mais ça, c'est pas... Euh, c'est Inge, Inge? Morat C'est quelqu'un qu'on connaît pas, pas. En même temps, Je sais pas. Je pense qu'il faut que tu écrives les marchés opus, non Ah oui d'accord, c'est des trouvailles en fait, c'est plus des photos de... Oui c'est des, des, peut-être des repères quoi. Mais ça ça doit être des marchés opus aussi, ouais, j'imagine. C'est un certain... Euh... C'est dur. Et ça, bien sûr la photo de base. Vous avez un appareil photo euh... Vous voulez être photographe <rire> Bien entendu. Ah mais ça c'est Germaine Krull. Donc on l'avait déjà faite aussi, Germaine Krull, il y a un moment du coup. Ok, bah y a pas, on voit pas grand chose. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis en grand. Euh... Mais t'as bien aimé Je sais pas, on a pas vu beaucoup, mais en même Je temps... Euh... On continue à regarder des trucs. Bah peut-être sans ah, non, mais on marcher peut au euh, oui, remarquer... On a déjà regardé pas mal, hein. On a regardé tous les masques presque. Il y avait ça qu'on n'avait pas vu. En fait, on n'a pas vu trop de photos genre reportage, c'est bizarre. Ouais, mais après, si c'est les photos reportages, c'est euh, pendant la guerre, peut-être que c'est la Safe Church qui a dit... Euh... Ah oui, je vois. Mmh, mmh, mmh. Mmh. Il y a un monsieur qui se rase, c'est un monsieur qui se rase, C'est Kappa. C'est lui, Robert Kappa. Ah. Je crois. Ah, hein. oh, il y a la tête. Ils ont peut-être tous la même tête en même temps à l'époque. <rire> non non, je sais plus. J'ai l'impression qu'il ressemble à Capa, mais je suis pas sûr. Euh... Mm. Ok. Bon, bah, euh, c'était pas mal. Qu'est-ce que t'en penses mmh. Non, j'aime bien. J'aime bien. Tu veux que j'essaie de mettre en français Peut-être qu'il n'y a, pas... a pas. Tu veux que je traduise Non, mais euh, oui, non, je sais pas. Ouais, vas-y. C'est la, la mère de euh, la créatrice de euh, Toff Johnson qui, qui a fait les Moomins. Ah. Et du coup, je crois que ça, ça faisait partie des personnes que j'avais proposées aussi. Bah, bon, on l'a trouvé quand on a cherché le truc des moumines. Parce qu'on l'a fait, le truc des moumines. Oui, c'est ce que j'ai dit. Les moumines, c'est moi qui l'avais proposé. Ah Je crois. Ou c'était... Je sais plus. Peut-être Petit Cancan. Je sais plus. Euh, bon, bah c'est la dernière de toute façon. Alors. Et du coup, ça se dit comment en signe Son prénom Signe, peut-être. Signe Am Hammerstein Johnson, née à Ammerstein le 1er juin 1882 et morte à Annites le 6 juillet 1970, était une. Euh... Mais c'était pas écrit graphiste en anglais. Remets-le en anglais. J'aime pas les traductions euh... directes. Ça fait des trucs bizarres. Voilà, donc c'était une... Euh... Graphiste. <rire> Il y a marqué graphique artiste. <rire> ouais, mais graphique artiste, c'est pas graphiste. Designer graphique. Artiste euh, graphique. Ah, hein. Ça reste la même chose. Bon d'accord, designer graphique qui a designé, parmi d'autres choses, euh, à, pour, à peu près 220... Euh, timbres. Salut Clem lelu. Coucou. J'espère que tu vas bien. On 200... est, on, on est à, à notre dernière artiste qui est euh, la la mère de Tove Johnson donc euh, bah, tu vois bah, tu vas le dire donc. Euh... Ouais. Donc elle a elle a fait euh, entre autres donc à peu près 220 euh, timbres postaux euh, finlandais. C'est ça? Hein, finnish, Tu peux dire finnois. Finnois ou... ouais. Euh, pendant le au cours des euh de trois, enfin euh, de trente ans. Elle est la mère donc de euh, Tove Johnson qui est la créatrice des caractères des moumines et qu'on avait vu dans, il euh, y a plusieurs épisodes. Oui, là, genre au moins cinq épisodes je pense. Plus, plus, plus, plus, plus. Tove ça fait un moment qu'on l'a vu je Ouais, peut-être. Ah oui, je vais voir la première saison. Hein. Alors, donc Signe Hammerstein euh, vient d'une famille respectable et cléricale suédoise et c'était donc la fille d'un pasteur et euh, court chaplain, je sais pas ce que ça veut dire, un chaplain Un chapelet. Un Chaplain Chaplain un c'est <rire> en français, c'est chaplain. Euh, ouais. Les parents d'Amarsten euh, étaient opposés à ce qu'elle devienne une artiste et euh, en tant que fille, elle a, euh, ils l'ont plutôt euh, poussé à faire une carrière de surgeon, c'est infirmière Oui. D'infirmière. Tu peux dire euh, chirurgien, hein, sinon. Parce que surgeon, c'est plus chirurgien. Ouais. Euh, ouais. À Marston, euh, donc elle a fait 8 ans d'école primaire euh, et elle a étudié à la Stockholm University entre 1901 et 1905 elle a commencé à travailler le, en tant que professeur de dessin à l'école de file de Stockholm. Euh, donc, pendant un voyage à Paris en 1910, euh, c'est à ce moment-là que Amarstein est tombée amoureuse d'un sculpteur fin et finnois de 24 ans qui s'appelait Victor Johnson. Alors, attends, je vais essayer d'enlever de, le HUD. Mais ça peut faire du bruit. Donc, euh, voilà. C'est quoi le HUD ah. C'est juste pour euh, qu'on okay. qu soit concentré, parce qu'en fait, il y a tellement de trucs qui bougent aux alentours que... Ouais. Ok. Euh, donc, euh, voilà. Donc, elle va, va tomber amoureuse de lui. En 1913, ils vont se marier, ils vont vivre à Paris pour une année avant de euh, retourner en Finlande en 1914. Euh, de cette union, de ce court couple, euh, vie de couple, est née une fille. Euh, et donc Ars Hammerstein Johnson euh, reprend le travail en tant qu'illustratrice en 1924. Donc, euh, Hammerstein devient « a person for Bank of Finland Qu -ce que » Qu'est-ce que c'est « un droughtsperson » Ah, Ah ouais en fait, c'est en fait, ceux qui ah, est dessinent ceux qui les, font les dessins, dessins techniques. techniques. Oui, c'est ça, c'est des en fait. bah, elle, elle devient designer pour la Banque de Finlande. Et donc, c'est à, à cet endroit-là qu'entre 1929 et 1962, elle va designer euh, plus de euh, 200, euh, 200 euh, estampes. Non, estampes, euh, c'est timbre. Timbre. Bien Le sûr. C'est bon, hein. Euh... Tu l'as lu en français tout à l'heure, en fait. Oui, euh... <rire> Donc le couple euh, va avoir trois enfants au total. Donc to Tove Johnson, Lars Johnson et père Olaf Johnson. Johnson. Euh, Nés de parents artistes, artist, qui ont un background artistique, euh, les enfants vont grandir avec un style de vie euh, de la bohème et euh, ils vont tous devenir artistes euh, dans leur bon droit. Donc, euh, voilà, poussés par leurs parents. tove va donc devenir écri... écrivaine Alors, je... Tove ou Tove. tove. tove. va devenir écrivaine et peintre, et euh, elle va gagner une grande notoriété donc avec la série des Moumines. Lars va devenir un dessinateur de cartoons euh... On prépare les articles à l'avance C'est-à-dire Euh... Et donc, euh, donc Lars va devenir un BDiste, bédéaste, et euh, il, va de, il va devenir euh, à la fin le responsable de, de la bande dessinée des Moumines, et aussi de la version animée. Et enfin, père Olov va devenir photographe et élaborer avec euh, Tove plusieurs livres. Les enfants ont été directement influencés par leur... Euh, la sensibilité artistique de leur mère euh, et Tove, en particulier, a retenu, enfin, euh, a continué de garder une, une relation très proche, euh, en partant seulement de la maison à 28 ans. Et il parle plus de Tove que de, de sa mère. Hein. Euh, Tove a écrit qu'elle sentait que sa mère la, euh, la comprenait mieux que personne et euh, jusqu'à la fin de sa vie, Tove a toujours essayé de ressembler à sa mère, euh, elle a toujours essayé de dessiner comme elle, en 1928, à l'âge de 14 ans, Tove nomme, note que euh, sa mère a un, un travail de dessin important et, et qu'elle attend le temps où elle serait capable de l'aider à faire ses dessins. Euh, voilà, et elle dit que sa mère fait euh, elle fait tellement de travail par elle-même euh, que voilà, elle est, elle est euh, admirative. Amarston Johnson, donc, euh, sa mort en 1970, va profondément impacter l'écriture de, de sa fille. Euh... Voilà. Et ça a été suggéré que euh, sa présence était restée euh, un sentiment très fort dans euh, beaucoup de livres que Tove a écrits après sa mort. Comme euh, par exemple le livre euh, Le Mélancolique, euh, Mom in Valley in November en 70, qui traite des thèmes de. Euh, de. Thème of living, de. de. de. de. De, de, de, de, fin, de la solitude et de. et de, et, de, et de, de la perte, je suppose. Euh, et c'est donc euh, typiquement considéré comme. Euh, la, la, une des séries les plus matures des Moumines. Euh, ensuite, il y a The Summer Book en 72. Euh, parle d'une jeune fille qui, dont la mère est morte et que ça est aussi de la relation avec sa grand-mère. Bah voilà, du coup il parle plus de la mère en fait Il parle de Tove. Voilà voilà. La bille. Donc du coup j'ai pas compris. Le euh, fait tu... qu'on prépare les articles en avance Ouais. Bah non, on fait tout de live. Ah, on fait tout de live façon de parler, hein, mais... On fait tout de go. <rire> ah oui, on fait, on fait en fait euh, les anciens anglais. C'est ce que j'expliquais. Donc, donc euh, euh, voilà quoi. Euh, je comprends. J'ai du mal à, à saisir. Bon. Euh, allez, là. Euh... Mais tu dis que la page avait été déjà lue en français. Non, on, non, a, on a lu la mère, la, la, on, a, on a lu on le... On a lu le début en français, et on en fait, on l'avait traduit au début, le, cette, cette page-là spécifiquement, je vois de quoi, de, de quoi Clément nous parle. Euh, on, on a lu le début, et t'as dit, euh, graphique, euh, graphiste, c'est pas du tout ce qui est écrit, et du coup, on est repassé en anglais, et il y avait marqué graphiste. <rire> <rire> donc voilà, en fait, on avait lu le début. Euh, C'est pour ça que j'explique ça. Ok, donc, euh, ben... Là, ça va être difficile de trouver une date de première monstration pour sa... pour, oui, pour euh... sa fille, du coup. Parce que ça parle beaucoup plus de sa fille, Ah oui, et puis on... la page de sa fille, elle était grande comme... Euh, long comme le bras, donc... Euh... Euh... Pff... Non, parce qu'en fait, elle a fait des... oui, elle a fait des timbres. Oui, des timbres, ça Entre 1929 hein. et 1962, elle a fait des timbres. Bah, on peut dire que 1929, c'est le début. Hein. Après, est-ce qu'on trouverait pas le premier timbre qu'elle a fait euh, Je sais pas. Est-ce que c'est possible bah, de coup, trouver ça du coup, repasser en... En... En... du côté ouais. de sa langue. Ou sinon, coup. on part du principe que c'est 1929, parce que c'est le moment où elle rentre là-bas. Oui. Tu vois euh... Alors, du coup, c'est quoi déjà euh, Swedish, oui, bah en Swedish on va rien comprendre. Hein. Non, Finish, c'est Finish, hein. euh, c'est ça, c'est Finish, oui, Finish. Donc apparemment c'est en Swami. Après, un c'était une blague, il faut que j'arrête avec des Smellets, c'est dur à écrire. Non, mais t'inquiète, je sais pas. Euh... Tu alors, vas rien j... trouver, on... c'est impossible de lire. Là. Alors, euh... <rire> oui, moi je, je comprends. Il y a écrit 1929. Là. Je vais demander à petit Kwakanou qui déchiffre tous les mardis tous les mardis de la semaine B euh, euh, des langues euh, que nous ne comprenons pas. Non, mais là c'est un 1929, en fait, c'est écrit pareil. C'est traduit directement en fait. 173, post tim Non, mais là il y a écrit euh, Oli, euh, Turin. Euh... C'est quoi ça Ouais, cette phrase-là. 700 en euh, 1929 Ouais. Bah, on regarde 1929 de l'autre côté et je crois qu'on trouve. Hein. Oui, bah c'est ça, 1929. Ah oui, c'est le, le début. Non, il ouais, n'y a pas cette phrase-là en français. Mmh. En anglais. Oui, il y a marqué 200. Tu penses qu'on peut traduire juste ce passage-là Vas-y, on va, on va essayer. Google Trad elle, elle prend des formes un peu spé hein, quand, même, quand tu changes de langue. C'est encore en bas, encore. Carrière là, c'est là. Euh... 700e euh... anniversaire. Voilà, le premier timbre spécial qu'elle a dessiné était le timbre poste du 700e anniversaire de la ville de Turcot en 1929. Pop, pop, tu vois je savais que là, ouais. cette phrase était importante. Bravo. C'est quoi ça C'est sans doute euh, un alien. On a vu un film avec des aliens qui Arrête, arrivent. C'était quoi ce bruit Je <rire> sais pas. C'est du vent j'imagine. On va s'arrêter parce que, potentiellement, c'est l'arrivée des aliens. <rire> Lol. <rire> Franchement, on a vu Attack the Block hier. Génial. Euh... <rire> euh... Bon bah, du coup, euh, je mets la date, hein, même si t'as pas envie et que t'as un peu peur de ce qui se passe derrière. Bah non, mais c'était super bizarre comme bruit. C'était étrange. Au point de se retourner euh, et de m'inquiéter trop, non. Alors, c'était 1929. Ouais, peut-être c'est Ni nous à la bizarre Ah ça va être long comme nous, ça. Ah ouais, il y a déjà plein de gens. C'est bizarre, il y, y a sa fille en même temps. Oui, mais euh, oui, c'est étrange. Sa fille est plus, quand même plus jeune, non. Hein. Après, elle a pu faire le premier moumine euh, tôt et sa mère, elle est... Oui, été parce plus que... Oui, alors, oui, of Johnson, ce qui est qu y a un truc... Ici, on est OK, n'hésitez pas à aller vous enquérir de Elon Musk, par contre... <rire> ça attaque euh, <rire> ça attaque tout de suite. Il y a plein de gens intéressants euh, sur Terre. On peut vous faire une liste si vous voulez. Voilà. Non, ah, non, non, non, ouais. mais s'il vous plaît, c'est qu'ils rencontrent pas les plus les plus gros cons de tous les temps. Euh, des, ah ouais, des et, et, imagine, ils font une coalition et tout. Enfin, je suis bizarre. désolé, j'ai j'ai tout de suite insulté, mais je ne devrais pas. Euh, euh, loin de moi envie d'insulter les gens, hein, bien entendu. Euh, voilà. Euh, et du coup, bah oui, Tove Johnson, en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi dans son parcours, parce que si vous ne connaissez pas les livres des Moumines, c'est euh, assez intéressant, parce que c'est des dessins d'enfants, en fait, et qu'elle avait déjà dessiné, je crois, très tôt. Donc, euh, c'est possible. C'est beaucoup possible. Ah oui, non, non, on se casse d'ici, clairement, c'est obligatoire. Euh, voilà. Mais il y, y a plein de monde en Mais ça fait, se trouve, hein. non Non mais on ne sait pas, ça se trouve, non, ils vont peut-être le trouver super non, génial Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune preuve euh, des, des Martiens, donc, ouais, Oui, non mais je sais, mais peut-être il une... ils peuvent se dire, euh, genre, « ah c'est un mec cool !» Enfin, genre, « Il est progressiste, t'as vu, il a des idées et tout... »« Il est progressiste, waouh, quel enfer !» Bah, tu sais pas, hey, euh... Si, moi je sais, hein. Moi je sais ce qu'il dit euh, Musk sur, sur son maintenant... Euh, je sais personnellement ce qu'il dit sur son propre euh, média, où il avait été kick, avant de le racheter. Je suis désolé, il y a un moment où il faut quand même capter les trucs. Le mec, il dit des trucs... Euh, tu vois, c'est pas parce qu'à la télé ou... Euh, ou, euh, tu vois, genre com commercialement, le mec a l'air intéressant euh, pour certains. Je précise, pour certains. Mais par contre, euh, je suis désolé, les techs les plus pétés de tous les temps, on les a vus euh, sur son compte aussi. Hein. Exterminate. Non mais alors, par contre, si tu commences à faire des références à Doctor Who, là... Compliqué. Euh, ah, j'ai pas vu le kappa modéré, euh, je suis désolé. Euh, petit Cancan, tu l'as vu On n'a pas vu la modération. Euh, euh, euh... Oui, il y a marqué dans, dans le chat, Clem, ne lui oublie pas. T'étais hein, euh... déjà passé, je t'avais déjà prévu, je crois. Je regarde pas de... Je connais que cette phrase, ok. Donc pas de kappa. anticipé d'accord oui oui c'est clairement capa interdit ici euh, capa interdit euh, voilà parce que l'ironie faut, faut la marquer autre que par des symboles que euh, peut-être dans d'autres réseaux euh, euh, comprennent pas les symboles de twitch en fait hein. et ça c'est en général très très souvent donc euh, on essaye de limiter la casse si c'est possible euh, voilà Bon bah... Bah, Je pense qu'on a fini, merci, euh, ben, c'était très intéressant, merci, merci, oh. merci. bravo. Bravo. Ah, bah, à la semaine prochaine. À euh, la semaine emploi. prochaine, oh. au revoir. <rire> Salut. <rire> euh, attendez. Et la semaine prochaine, <rire> on sera déjà au mois de mai. Exact. Parce que dimanche, c'est le 1er mai. <rire> ah oui, d'ailleurs, j'avais pas calculé, mais du coup, moi, je vais jouer à Tunic pendant que tout le monde sera à la manif. Eh oui. Oh. Peut-être que je jouerai à Tunic en direct de la manif. Alors, qu'est-ce qu'on va, qu qu va... Comment tu peux pas faire ça, hein. Ou en direct de la manif, tu peux pas trop faire, hein. Bah, je peux faire un stream, en direct de la manif, mais ce serait pas très logique de pro pour protéger les gens dans la manif, faut pas éviter de prendre des films, des photos, tout ça. Euh, non, non, non, mais je vais streamer le jeu, à distance. <rire> LOL. <rire> <rire> tu le pré-enregistres et tu fais genre, euh, tu joues en live mm. Mm. Wow, quelle triche. Euh bah je sais pas trop où on va aller. Est-ce que vous avez des gens qui ont pas beaucoup de... Bah y'a Jellybee, on peut aller voir Jellybee si vous voulez. Ouais, allez. Hein. C'est sur Zelda. Let's go. Euh... Ou Millie et Samo, comme vous voulez. Il a une jamais... manif de quoi Bah il y a la manif du 1er mai Alors, Comme oui. tous les 1er mai, la manif de la fête du travail C'est ça, c'est la manif des droits du travail, s'il vous plaît, merci Qu'on soit... Non mais le 1er mai en France, s'il vous plaît euh, Le kappa était nécessaire, la camelu, je crois. Qui <rire> en okay, pose évasion de week-end, ça, ça veut dire. Est-ce que ça voudrait dire vacances par hasard, petit cancano. <rire> évasion de week-end, est-ce que ce serait pas vacances Voir date <rire> Date de vacances. On va aller voir Jellybee parce que je connais pas bien euh, chez, euh, chez Menisamo Et la dernière fois, j'ai fait Sasuke en raid et, et en fait, euh, je pouvais même pas parler dans le chat. Ça fait un mois que j'ai pas internet. Ça fait. <rire> <rire> Mais t'es pas né il y a un mois <rire> tu, sais, tu sais que la manif du 1er mai était importante en France. <rire> Attends, je vais t'envoyer euh, le Wikipédia de la manif du 1er mai. <rire> <rire> N'importe quoi. Mais je pense que c'est au moins depuis les années 40, non ah bon euh, bah, depuis, euh, depuis Pétain, je crois même. Hein. Je crois que c'est un peu ça, la fête, du la fête du travail. Parce que la fête du travail, je crois que c'est sous Pétain. Ok. Alors je vais regarder, magnifique. Euh, du 1er mai. Il y a, y a un Wikipédia. C'est sûr. 1er mai, Paris Lutte Info. Euh, bah tiens, Paris Lutte Info, c'est pas mal pour, euh, je pense, savoir ce qui se passe. Par chez moi, le 1er mai, c'est vite grenier. Bah. bah ça marche, hein. Ça peut aussi, hein. Alors, Journée internationale des travailleurs, le 1er mai de chaque année par des collectifs et organismes anticapitalistes. Donc déjà, il y a ça le même jour. Il y a la fête du travail en, de, oh, depuis 1891. Ah oui. Ça date. Euh, je vous envoie les wikis, attendez, parce que là j'arrive pas à faire avec mon téléphone, je vais le faire par ici. Hop. Manif du 1er mai. Et euh, du coup, euh, n'hésitez pas à aller euh, sur euh, la place de votre village. Hein. Euh, c'est considéré comme une manif euh, aussi, de se déplacer euh, pour pouvoir chill euh, sur un espace public, hein, je rappelle. Euh, parce qu'à la base c'était ça, euh, après on a décidé de faire de la marche, euh, mais si vous voulez rester à un endroit fixe, et que c'est euh, un endroit où vous pouvez avoir accès, parce qu'en général c'est un peu le problème aussi de l'accès d'une manif, euh, n'hésitez pas à traîner sur le, la place du, du village. Euh, déjà ça fait chier un peu, euh, un peu les gens, euh, surtout les policiers qui n'aiment pas qu'on traîne sur les places du village. S'il y a un banc, occupez-le, <rire> parce que c'est devient rare, et, euh, et voilà, déjà c'est déjà pas mal, vous aurez fait déjà beaucoup de choses, traîner sur un banc, et euh, oui pour moi c'était une fête une magnifique. Après voilà, Mais ça existe en anglais aussi, International ouais. Workers' Day, du coup. Oui oui c'est ça, c'est mondial en fait. Par ah. Belgique, Allemagne, Sénégal, Italie, Espagne, Luxembourg, Brésil, Burkina Faso. Là par exemple c'est 1er mai ou le 1er lundi de septembre, c'est observation, observance, manifestation, les premières fêtes du travail, voilà, en France, qu'est-ce qu'ils disent Les manifestants le 1er mai ont pris l'habitude de défiler en portant à la boutonnière un triangle rouge. Donc je me suis trompé, j'étais pas sous pétain mais c'est possible. 1er ah, mai 1891, échauffourées de Clichy. <rire> voilà, on devrait appeler maintenant les échauffourés au lieu de dire euh, les émeutes là. Euh, ou révolte, de préférence si c'est possible. Et euh, reprenant peut-être les coutumes de l'arbre de mai, donc l'arbre de mai, euh, c'est un ancien truc vieux, euh, voilà. Le muguet remplace l'églantine en reprenant une ancienne coutume remontant à la Renaissance, à l'époque de Charles IX, qui consistait à offrir le muguet du, de mai. Le muguet est alors porté la boutonnière avec un ruban rouge, et il devient donc habituel d'offrir ce brin de muguet symbol du printemps en ile de france Aujourd'hui, une tolérance de l'administration fiscale dans certaines communes permet aux particuliers organisateurs de travailleurs. De vendre les brins de Muguet, bon voilà. Le 1er mai, avant d'être la journée des travailleurs, était célébré en Europe par les coutumes de l'arbre de mai, voilà voilà voilà. Ah si si, le maréchal Pétain instaure officiellement la loi Bellin, la fête du travail et de la concorde sociale, tu vois c'est bien ce que je t'avais dit, il y avait un truc oui. avec Pétain. Appliquant ainsi la devise travail famille patrie, tant tant tan, le fascisme. Voilà. Et après il y a des photos de tous les... Oui, oui, oui. Euh, mais, mais, tu, mais tu peux, euh, en tant que potentiellement, potent, potentiel travailleur, travailleuse, euh, tu, moi je te dis, hein, occupe l'espace public, parce que le principe hey, mais... c'est juste d'être présent dans l'espace public, en fait c'est ça. La, la, la moi j'ai une question, est-ce que quand le 1er mai ça tombe un dimanche, et que tu travailles, est-ce que tu es payé triple Parce que du coup c'est un dimanche et un jour férié en même temps. <rire> je que crois ça que cumule Je en crois temps que, temps que temps ça, temps. ça se cumule pas. Je oh, crois que l'idée, c'est de te carotter. Et je, je dis ça comme ça, mais je pense que le but, c'est vraiment te dire « Donne-moi l'argent que tu fais avec ton travail, euh, je le récupère et je te donne rien. » Parce que si tu travailles, encore pire, regarde le 1er mai, un dimanche à 22h, <rire> je pense que euh, tu peux demander au moins 45, 45, 45 ou 50 Arrête. euros de l'heure. Tu, en fait. tu sais pertinemment qu'il y aurait eu des vidéos YouTube, 6 euh, six, six exemples de comment j'ai réussi à gagner de la thune. <rire> j'ai travaillé que le dimanche, 1er mai. <rire> Quand c'est le samedi ou le dimanche, et toujours en heure de nuit. Voilà. Et du coup, j'ai gagné pour... Moi, je trouve qu'on est on, on est pas très fatigué parce que là, on dit pas suffi on, suffisamment de bêtises. On aurait pu aller encore plus loin que la vidéo YouTube, je crois. Mais bon. Et si on se disait au revoir, salaire du mois, ouais, salaire du mois, grave. En France, on culle plutôt les mandats, exactement, ou où, où, euh, les subventions carottées, aussi. Hein. Oh. Pas, faut... Ne nous, nous mentons pas, nous regardons Balkany, euh, de loin. Euh, et autres Balkany, hein. Fillon, euh, Cahuzac, euh, Bayrou, qui risque de revenir dans le gouvernement, enfin, voilà. tous ces gens-là. deviliers de, qui a, qui a, de Villiers, qui a créé tout un, tout un truc de fête foraine nul, pour euh, en plus mytho de sa, sa mort, là. Euh, pour... Euh, de quoi tu parles Je comprends rien, ce que Je suis plus du dit. fou, là. Quel, il est mort. Non, devinez il a carotté le, le truc de la mort de qui pue du cul, j'ai dit. C'est... Ah. Euh, euh, plus du fou. Et, euh, qui, et en fait, tout, tout est basé sur nul. Et il a piqué les subventions euh, de, de, régionales, bien entendu. Hein, vous entendez... Enfin, voilà. Il a utilisé les subventions de l'État, donc... Euh, ce que vous... Euh, Par Raving Bell Raving Bell, bonjour, au revoir <rire> Salut <rire> On fait un raid donc, tout de suite Bonne euh. nuit <rire> Merci d'avoir <rire> été là <rire> <rire> Bon allez voir, Eving bell, euh, je, je sais pas si euh, c'est c'est euh, le travail euh, qui t'a fait du mal. Ah Oh C'est... Bah, tous les jeudis en fait <rire> Oui le jeudi, tu sais, c'est impossible. Tous hein. les jeudis en semaine impaire hein. <rire> mmh. On voit ça. <rire> bon, du coup, nous on est en train de parler du 1er mai, donc maintenant qu'on a fait le tour, euh, voilà. Dimanche, occupez les espaces publics là où vous pouvez. Et puis, euh, s'il euh, y a d'autres personnes avec vous et que vous rencontrez ces autres personnes et que vous discutez de politique, c'est normal. Voilà. On se capte. <rire> dimanche. Bon courage pour retrouver le bon arrêt. <rire> okay. Ah, ça va, non Et ça va sec. On va y aller, nous. Hein Salut, hein. On vous laisse discuter dans le chat, je vous envoie chez Jellybee. <rire> Moi je vais être. me coucher, hein. salut. <rire> ne vous inquiétez pas. Il y, y a une story en fait de... Tout est sous contrôle. <rire> Des bisous, euh, bonne bisous. soirée, rentre bien, euh, Raving Bell, salut Clamulu, merci d'avoir été dans le coin. Euh, Ciao. Je vous jette pas en l'air, hein. c'est juste que je suis fatigué. Euh, see you soon. Bisous euh, euh, Voilà, à plus À plus